Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Allons-y, on va découvrir la leçon d'aujourd'hui sur une activité. Il s'agit expression orale. Alors prenez votre livre préféré là pour vous. Alors je parle des élèves de C1A, deuxième année primaire. Alors mes chers élèves de CO1, nous sommes à l'oral maintenant. Là histoire, même pas mal, première partie, page 68. Le thème abordé ici c'est l'hygiène et bien-être. Ce thème c'est la santé, le texte c'est même pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre Ou oh, oh, quels sont les objectifs ça veut dire que chacun de vous sera capable d'identifier une cinette ou être capable de comprendre le caractère comique d'une cinette. Voici la cinette sous forme de quatre images ici. Alors, euh, je vous laisse observer bien page 68, ces quelques images. Alors, qui voit-on sur l'image Où se trouvent les personnages et qu'offrent-ils Qui voit-on sur l'image Où se trouvent les personnages et qu'offrent-ils Alors, pour premier image, Regardons, c'est ici. Voilà. Alors une petite fille, une dame, sa maman, alors c'est sa maman, une petite fille et une dame, c'est ça, ça c'est sa maman, attend dans un bureau. Dans un bureau euh, du médecin. C'est ça ce qu'on appelle le cabinet. Le cabinet du médecin. Alors, il parle, il attend, ici, il parle, elle parle, alors la fille parle avec, elle parle à, à sa maman. Regardez ici, comment est la maman, la maman est inquiète. La, la maman a peur de quelque chose. Alors la fille, qu'est-ce qu'elle joue Regarde ici. Elle, elle rassure sa maman. Car elle a peur. Elle s'inquiète. Elle est inquiète. Alors ici, la petite fille est contente. Elle rit. Ah, ici, la petite fille est surprise, car l'infirmier, ou le médecin, ah oui, le médecin, arrive avec le vaccin. Alors, je répète encore une fois. Alors, je vois ici deux personnages. La maman avec sa fille, elles sont dans un bureau dans un cabinet dans un cabinet du médecin alors ici les, les mêmes personnages ça veut dire la maman et sa fille alors la fille parle avec avec assurance avec rassurance elle rassure sa, elle rassure sa mère car, car elle a peur elle a peur de quelque chose, elle s'inquiète. Alors ici, la petite fille est contente. Elle est tout à fait contente. Elle rit, mais en quelques instants, le médecin ou l'infirmier, ici c'est l'infirmier ou le médecin. Alors, on voit ici c'est un médecin, oui. Alors, pourquoi il s'inquiète? et les surprises de la fille, car le médecin arrive avec le vaccin. On a ces questions. Où se trouve la TFA et sa maman? Pour répondre à cette question, on dit qu'il se trouve dans un cabinet du médecin. Alors, où se passe la scène? Chez le docteur. Alors, les personnages qui jouent ici, c'est la téfa et sa maman. Et le docteur aussi. Alors, qui a peur des piqûres Alors, c'est la maman. De l'ATFA qui a peur des piqûres. alors il s'inquiète. Et la peur des piqûres. alors l'ATFA, la fille rassure sa mère. Alors elle lui raconte que son ami Amina n'a rien senti. Quand les médecins l'ont piqué, que c'est comme la roulette. Alors, euh, je répète encore une fois les questions. Où se trouve la TFA et sa maman On sait déjà que la TFA et sa maman se trouvent chez le médecin. Qui a peur et des piqûres Alors, c'est la TEFA. La, te... euh, voilà. la TEFA croit que c'est sa maman qui en a peur. C'est la maman de la tefa. Alors, comment la TEFA fait-elle pour rassurer sa maman Alors, la tefa, euh, lui raconte que euh, son amie Anina. N'a rien senti quand le médecin l'a piqué que c'est comme la roulette. Alors, l'ATFA laisse-t-elle parler sa maman Alors, qu'est-ce que sa maman voulait lui dire Non, elle lui coupe la parole pour la, pour la rassurer. Elle voulait lui dire que le vaccin était pour l'ATFA et non pour la maman. A ton avis, à qui le docteur va-t-il faire une piqûre? Bien sûr, à latfa Crois-tu comme la TFA que la maman a peur des piqûres? Non, euh, la maman n'a pas peur des piqûres, mais elle a oublié de vacciner TFA contre la rougeole. Et toi, as-tu peur des piqûres Oui ou non T'en as-tu déjà fait À quelle occasion Est-ce que tu peux nous raconter Vas-y. As-tu peur d'aller chez le médecin Et Si tu as peur vraiment, pourquoi Pourquoi tu as peur d'aller chez le médecin C'est ça, ce qu'on appelle la façon de dicter. Alors maintenant vous avez, vous avez compris l'histoire. Alors la maman et la tefa et se trouvent dans un cabinet du médecin. Alors la maman a peur, s'inquiète. Elle a peur de quelque chose. Alors la fille ici, la tefa, rassure sa mère en lui racontant une histoire d'un un qui n'a rien senti en piquant euh, une seringue. Alors, euh, euh, il s'inquiète. Euh, la tefa euh, a cru qu'il a réussi. On la croit qu'il a réussi. Il a sa mère. Mais, mais, mais, le médecin fait, un, fait une grande surprise à la tefa. Le médecin arrive avec le vaccin, c'est le vaccin de la TEFA, contre la rougeole. Voilà, c'est tout pour le moment, merci bien pour votre écoute. Vous pouvez répéter de votre façon, c'est une histoire. Alors, histoire, vous pouvez raconter de, euh, de votre façon cette histoire de la maman avec la TEFA chez le médecin et vous pouvez aussi répondre à ces questions de compréhension et de discussion. Alors je vous remercie pour votre attention à la prochaine vidéo.